que vous lancez sur Amazon, c'est de bien sûr, bon, trouver un produit, mais pas juste un produit, vous voulez trouver plusieurs produits gagnants, c'est-à-dire qui vont euh, se, se vendre à grande échelle. Lorsque vous allez commencer, par exemple, sur Amazon.com, vous voulez éventuellement expandre, soit euh, vendre sur Amazon.ca, Amazon UK, etc. J'explique bien sûr le tout en plusieurs vidéos détaillées de comment trouver un bon produit, comment savoir si votre produit est un produit gagnant. Parce que c'est sur Jungle Scout, Illium 10 ou VireLunch, peu importe la plateforme que vous allez utiliser, c'est des outils. Il hein? ne euh, faut pas prendre en considération que le score dans Jungle Scout, que c'est un oeuf, que ça va être un produit nécessairement gagnant. C'est des outils pour faire plusieurs recherches par la suite. Puis, il y a, il y a certains là, critères vraiment à vérifier pour être certain que c'est un produit là, potentiel. Alors, on va commencer. Je me suis inspirée d'un objet que j'ai dans ma cuisine. Ça peut vous faire l'exercice chez vous. Le regardez autour de vous. Qu Qu'est-ce qu qui peut vous inspirer? Alors, pour mon exemple, j'ai un support pour les euh, linges à vaisselle dans ma cuisine. Donc, si je vais taper « Kitchen towel holder ». Vous voyez ici il existe différentes variantes de produits. Vous avez, bon, c'est en rond, vous faites simplement mettre un bout de la serviette dans le trou. Vous avez euh, des, des supports, euh, ici, là, vous avez pour des scott towels, euh, etc. Donc, on va partir dans notre Jungle Scout, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, on voit ici que c'est un High demand, High Competition. Euh, comme que je dis souvent, c'est seulement à titre informatique. Il faut aller vraiment voir plus en profondeur euh, qu'est-ce que les données nous disent. Donc ici, euh, moi je commence tout le temps avec les reviews. Est-ce que dans les premiers, dans les top 10 produits, c'est quoi les reviews? Donc ici, là, on voit que c'est des très gros reviews. S'il y avait plusieurs produits qui étaient en bas de 100 reviews, là, j'aurais pu faire euh, d'autres analyses. Mais comme ça, simplement, pour le mot-clé « Kitchen Towel Holder », je sais que c'est assez, euh, assez en demande. Et comme vous voyez, il y a plusieurs... Euh, modèle de kitchen towel holder on va essayer avec ceux-là ils ont l'air à vraiment bien se vendre donc on va essayer ces mots clés là pour ce type spécifique de kitchen towel holder euh, on va prendre les mots clés pertinents on va aller voir dans le listing comment ça s'appelle set to self adhesive towel holder self, self adhesive towel hook on va prendre ça ici on va le mettre faire une recherche alors, on va partir de notre Jungle Scout. Parce que peut-être que pour ce mot-clé-là, «Self »,« Adesic »,« tower Hook », les chances de rentrer dans cette niche-là sont beaucoup plus grandes. Alors, ici, vous avez « High demand, low competition ». Si je regarde mes reviews tout de suite, je peux voir que, ah, c'est… Ça serait peut-être une opportunité. Maintenant, je vais aller voir « Daily Sales ». Ils font… Regardez, lui, il fait… 21, 21 ventes par jour, lui, 37 ventes par jour, puis il a 106 reviews, 108 reviews, lui, il fait 9 ventes par jour, il y a seulement 3 reviews. Donc, vous voyez que euh, pour ce mot-clé-là, self, Adhesive tower hook, ça serait pas pire d'investiguer un petit peu plus pour cette niche-là. Tandis que mon mot-clé de tantôt, c'était vraiment trop saturé comme niche donc voilà pour un exemple maintenant le deuxième produit c'est que je me suis acheté cette semaine un sac de gym donc on va prendre comme exemple un sac de gym donc ici on va marquer gym bag donc on va partir de notre jungle scout ici c'est bon high, high demand high competition c'est sûr pour le mot clé gym bag c'est assez saturé niche parce que vous voyez que bon il y a, il y a trop de variantes il y a beaucoup trop de variantes il y a beaucoup de marques aussi il y en a que il y a des pochettes qui mettent des souliers il y en a que sont roses il y en a que sont gris euh, etc mais on va essayer d'aller chercher une spécification juste pour un, un gym bag par exemple si je prends lui on va aller voir ce produit là euh, on va prendre Jip Bag with Shoes Compartment. On va prendre ce mot-clé-là, on va le taper ici, on va aller voir ce que ça donne. On va passer dans notre Jungle Scout. Et là, on vient de resserrer encore un petit peu plus les taux. Donc ici, on peut voir que, bon, les reviews sont moins pires. Il y en a un qui a 34 reviews et déjà dans le top 10, il fait quand même 9 ventes par jour. Ensuite, lui, il y a 4 reviews, il fait 3 ventes par jour, ça c'est moins bon. Lui, il y a 90 reviews, il fait 15 ventes par jour. Donc, tout, dé tout dépend du mot-clé que vous allez chercher. Si on regarde, euh, on va essayer un, une autre spécification. Regardez, on va prendre Gym Bag for Women. On va essayer ça. Gym Bag for Women. On parle de Jungle Scout. Là encore, là, c'est des exemples parce que vous regardez ici, Sellers, là, il y a Amazon comme Sellers, euh, il y a beaucoup aussi de données qui manquent, il y a beaucoup de grosses marques pour cette niche-là. Mais je vais juste vous montrer le principe que c'est pas parce que le mot-clé, par exemple, gym, bag for woman, que c'est saturé, que vous ne pouvez pas jouer avec le mot-clé. Ça, c'est vraiment, vraiment important comme vous pouvez le voir là, avec le Private Label, les possibilités sont infinies parce que sortir un produit comme ça, ça peut demander euh, plusieurs commandes d'échantillons. Donc comme le vendeur va commander un échantillon. Mais là, il trouve que la fermeture éclair n'est pas assez bonne qualité. Donc il va recommander, il va repasser une nouvelle commande, il va faire des modifications avec le fournisseur. Là, après ça, il va décider que ah, finalement je vais mettre une sangle comme ça au lieu de comme ça. Ou sinon je vais mettre des, euh, des, des pochettes avec des filets ou euh, etc. Il y a tellement de possibilités, donc euh, tout est une question là, de euh, petits détails quand on fait du private label. C'est sûr qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus faciles à faire en private label, mais il faut toujours avoir en tête que quand on fait un, du private label, surtout quand on commence, il faut s'assurer que notre premier produit, notre premier lancement de produit, soit de la plus haute qualité possible. Euh, un truc que je fais, c'est que je regarde les produits de mes compétiteurs pour mon futur produit et je regarde les mauvais reviews. C'est quoi que les clients ont moins aimé ou pas aimé du tout, mais je m'inspire de ça pour euh, essayer encore plus d'améliorer mon produit pour ma prochaine commande. Alors, ça conclut pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Euh, venez aussi me rejoindre sur mon groupe public Amazon Be Wild and Free ou sur ma page Facebook. C'est vraiment une communauté de gens qui sont comme vous, des gens là, qui veulent quitter le 9 à 5 grâce à Amazon. Ils donnent aussi des astuces, des conseils. Et j'en profite aussi pour vous dire que euh, à l'honneur du Prime Day 2019, ma formation Amazon Be Wild and Free va être en méga spécial, le plus bas prix jamais vu. Alors, assurez-vous de me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!